Bonjour, je suis Laurent Depont, je suis ici pour vous parler de diversité. Et je le fais avec mon regard d'ancien cadre dirigeant d'entreprise qui s'est passionné pour la question et qui a trouvé que c'était transformationnel. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'Institut de Neurocognitivisme pour travailler sur une diversité qui permet de transformer les organisations et d'apporter un conseil aux entreprises pour le faire de façon efficace. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous parler de l'intérêt de la diversité pour les grandes organisations bien sûr mais aussi pour les PME et TPE parce que vous allez le comprendre et eh bien la diversité n'est pas qu'un sujet de grandes entreprises c'est aussi un sujet d'efficacité de performance d'éthique pour les PME et les TPE Alors la diversité, il faut l'entendre au sens où euh, on ne raisonne pas seulement catégorie, on ne raisonne pas seulement discrimination, c'est-à-dire ce n'est pas les femmes, les travailleurs en situation de handicap, les jeunes, les seniors. Euh, les gens de différentes origines, c'est pas seulement ça. La diversité, c'est individualiser la relation avec chacune et chacun de ses coéquipiers. C'est comprendre que chacune et chacun a des ressorts différents, des fonctionnements différents, qu'on lui parle différemment, qu'on s'intéresse à ses préoccupations et qu'on fait fonctionner ce collectif d'individus ensemble de façon performante, efficace, au service des objectifs, de la raison d'être, de l'organisation. Alors on se dit, oui, une grande entreprise, elle a les moyens de mettre sur la table euh, des, euh, des équipes qui vont travailler sur la diversité. Elle a les moyens de lancer des projets, de la communication. Mais c'est faisable aussi à toute petite échelle. Ce qu'il faut, c'est comprendre déjà les enjeux. Alors pour un patron de PME, la diversité, c'est d'abord tout bêtement respecter le cadre de la loi sur la non-discrimination. Ça, c'est ce que j'appelle le côté obscur de la force de la diversité. C'est le sujet de la discrimination. Respecter la loi, parce que ça peut coûter très cher si on ne le fait pas. Et on ne sait souvent pas ce que c'est que la discrimination. Je le rappelle pour ceux et celles qui n'auraient pas vraiment baigné là-dedans. La discrimination, c'est traiter défavorablement une catégorie de personnes ou une personne au motif d'un critère prohibé par la loi. Et petite question, combien en a-t-il en France Beaucoup, 25. Et certains sont parfois méconnus des chefs d'entreprise. Exemple type. La bonne pratique autrefois, c'était de recruter en proximité. Ah oh, Moi, je ne recrute que les gens qui sont du quartier, que les gens qui sont de ma zone, que les gens qui sont sur telle ligne de métro ou de RER. Et ça, c'est une bonne pratique pour être sûr que les gens arrivent à l'heure et puis développer aussi l'emploi local. Aujourd'hui. Ça tombe sur le coup de la loi sur la discrimination puisque l'adresse est un des critères prohibés par la loi. On n'a pas le droit de réserver des emplois à des gens qui habitent dans une certaine zone ou qui n'habitent pas dans une certaine zone. Et donc, donc, il faut être au courant de tout ce qui est la loi sur la discrimination, sinon ça peut coûter très très cher. Un individu qui est condamné pour discrimination, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et je rappelle, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, que le droit de la discrimination est un droit où c'est la personne accusée qui doit prouver qu'elle n'a pas cherché à discriminer. Ce n'est pas à la victime de prouver qu'elle a été discriminée. Donc si quelqu'un vous accuse de discrimination, eh bien, il faudra avoir tous les éléments de preuve dans votre mallette pour prouver euh, que vous n'avez pas voulu discriminer. Alors ça, on va éliminer ce côté un peu, un peu négatif et rentrer dans le positif du sujet de la diversité. La diversité, c'est d'abord attirer les talents. Quand on est une entreprise inclusive, une entreprise qui accueille chacune et chacun avec bienveillance, que l'on soit en situation de handicap, que l'on soit une femme, que l'on soit quelqu'un d'une autre origine, et qu'on lui permet de s'intégrer, eh bien cela se sait, ça transparaît. Et donc, sur un certain nombre de postes aujourd'hui qui sont en tension, on n'arrive pas à recruter, quand on pense différemment qu'on va chercher les talents ailleurs, qu'on cherche des talents un petit peu différents de ceux dont on avait l'habitude, eh bien, on gagne et on arrive à trouver les compétences dont on a besoin. Et surtout, ces compétences, quand elles se sentent bien dans l'entreprise, eh bien le reste, elles sont fidèles, elles sont beaucoup plus engagées. Il faut avoir en tête qu'un individu qui, pour une raison ou pour une autre, euh, n'est pas reconnu parce qu'il doit euh, occulter une partie de sa personnalité une partie de, de ce qu'il est ou de ce qu'elle est euh, une femme qui est obligée de rentrer dans un univers un peu sexiste un homosexuel dans un univers homophobe quelqu'un qui est d'une origine euh, différente dans un univers très franco-centrique normé, etc et qui doit faire des efforts pour essayer de rentrer dans ce moule de façon trop contraignante eh bien il va consommer beaucoup d'énergie et cette énergie, à votre avis, eh bien, elle ne va pas être consacrée à la performance de l'organisation. Et donc, c'est pour ça que l'entreprise se doit d'être inclusive, de respecter chacune et chacun, dans un cadre quand même de respect de, de, de, des objectifs communs, mais de respecter chacune et chacun dans ses singularités et de lui permettre de s'épanouir. Et c'est comme ça que la diversité devient performante, que les gens sont fidèles à l'entreprise et qu'ils mouillent la chemise au profit de la performance. La diversité des profils est également essentielle pour faire face à la complexité du monde d'aujourd'hui. On parle beaucoup de ce qu'on appelle, c'est un concept développé par la NASA, le monde VUCA, le monde volatile, incertain, complexe et ambigu, tous ces changements qui s'imposent à nous. Eh bien, il faut être agile aujourd'hui pour faire face à ces changements. Et pour être agile, si vous n'avez que des clones dans votre organisation, eh bien, vous allez oublier un certain nombre de paramètres. Vous ne pas raisonner risque suffisamment, vous n'allez pas raisonner créativité, vous n'allez pas raisonner innovation et vous n'allez pas inventer, vous allez reproduire un modèle, vous allez rester dans un univers contraint. Avoir des profils différents, c'est une augmentation énorme de euh, la créativité des idées nouvelles qui, a, qui apparaissent et même de votre prise de décision. Si vous prenez les décisions tout seul en tant que chef d'entreprise ou à un tout petit collectif de gens qui se ressemblent, qui ont, qui ont les mêmes profils, qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes modes de raisonnement parce qu'ils ont baigné ensemble pendant des années, eh bien, votre décision, elle ne va pas être très robuste. Et la qualité de la prise de décision, c'est 95 de la performance d'une organisation selon les études. Si vous avez des profils cognitifs divers autour de la table pour prendre la décision, vous augmentez énormément la qualité et la robustesse de votre prise de décision. Une équipe uniquement d'hommes, c'est 58 de bonnes décisions. Une équipe diverse en termes de sexe, c'est-à-dire avec des femmes, d'âge, euh, d'origine différente, vous passez à 87%. Quand je vous disais que c'était 95% de l'explication de votre performance, vous vous dites « j'ai intérêt à avoir des profils divers qui m'aident dans la prise de décision ». Et donc tout cela fait que aujourd'hui, une entreprise qui veut résister à tous les chocs, les changements de modèle économique, euh, la mondialisation, l'organisation du travail, les évolutions législatives, une entreprise qui doit s'adapter, qui doit être agile, elle doit absolument raisonner de diversité. Et c'est faisable au niveau de la PME, de la TPE, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire simplement raisonner différemment pour recruter, regarder les gens en tant qu'individu, en tant qu'apport de, de compétences, de performances, etc., et pas en tant que bah, celui-ci, il est comme ci, ou celle-là, elle est comme ça. C'est s'extraire de ses propres stéréotypes les stéréotypes sont naturels, ils ont un intérêt pour le fonctionnement humain, mais quand on décide, quand on recrute, quand on regarde, qu'on promeut quelqu'un, eh bien il faut s'en extraire, parce que les stéréotypes, c'est quoi après tout C'est une généralisation abusive, on, on, on catégorise des individus et on dit « les ceux-ci sont comme ça, les femmes sont comme ci, les femmes ne savent pas faire ça, ou les personnes de telle origine ont, ont telle caractéristique, ou ne savent pas faire ça, ou ne sont pas bonnes sur tel job ». C'est une erreur une absurdité, c'est réducteur et ça ne nous aide pas et ça nous met en risque. Donc, le message, c'est pensez diversité. Soyez conscient que la diversité, c'est du bénéfice, c'est de la performance. Ça n'est pas que la question du respect de la loi et de la discrimination. C'est vraiment une question de survie pour les organisations. C'est une question d'agilité et c'est une question en même temps d'éthique. Mais ça, vous le saviez déjà.